Poissons et ascendant Poisson du premier er décan dans votre horoscope de cette semaine. L'entrée de Vénus en Gémeaux, euh, elle va occuper un des signes importants de votre thème, hein, un, des, un des angles, comme on dit, euh, euh, le, et euh, il représente la maison, la famille, vos racines. C'est un secteur très intime de votre zodiaque euh, qui va être occupé par la planète de l'amour et de l'argent, donc alors première interprétation plutôt financière, il est possible que vous ayez à dépenser de l'argent pour la maison, mais c'est du plaisir quand même avec Vénus, hein? donc vous allez peut-être vous acheter quelque chose pour la maison qui va l'embellir et vous en serez tout content, c'est très possible. La, les Gémeaux représentant la famille, il se peut aussi que quelqu'un de la famille vous donne une petite somme, hein, un petit cadeau comme ça, euh, qui sera le bienvenu, parce que ce genre de choses est toujours bienvenue. Maintenant côté euh, amour, euh, Vénus en gémeaux, elle parle du passé. Elle parle le plus souvent euh, d'une personne avec qui vous avez été, euh, que vous avez aimé et qui se manifeste à vous réellement, ou en rêve, hein, ça peut être en, en rêve, en pensée, tout d'un coup vous vous mettez euh, euh, cette image en tête euh, et euh, bon, il euh, y a de la nostalgie pour les uns, ou au contraire de la colère pour les autres, parce que ça dépend de la façon dont vous vous êtes séparés. Si jamais quelqu'un du passé veut revenir dans votre vie, soyez quand même très prudent, ne prenez pas les choses Hein, ne vous emballez euh, surtout pas Musique deuxième décan euh, bon là la, la configuration euh, est, est, est pas terrible hein, je vous le dis franchement mais vous la connaissez, donc vous avez peut-être des armes pour vous en défendre. Euh, est, elle est déjà apparue en décembre-janvier dernier et elle avait provoqué évidemment euh, un climat très mouvementé euh, dont on se souvient parfaitement bien. Euh, donc là aussi ce sera mouvementé, peut-être pas pour des mêmes raisons, hein, puisqu'on on n'est pas dans le même contexte, mais euh, bon, il y a euh, de toute façon quelque chose qui ne peut pas se construire là en ce moment, vous êtes plutôt dans un, un, un moment, euh, bon si vous êtes de la fin du décan, hein, pas, pas du début, c'est déjà passé, mais si vous êtes de la fin du décan, vous êtes dans un moment où quelque chose se délite, ou quelque chose se défait, ou alors vous avez peut-être renoncé à votre à votre souveraineté personnelle, hein, c'est-à-dire que vous vous êtes remis dans les mains de quelqu'un, ou que vous êtes dépendant d'un produit, de, de, de quelque chose, ou vous ne savez pas comment faire pour, pour en sortir. Là j'ai vraiment, c'est très difficile de vous donner un conseil parce qu'en fait il faudrait que vous alliés en parler avec quelqu'un de professionnel pour voir qu'est-ce qui se joue euh, derrière tout ça. Si, vous, si vraiment la situation est, est difficile, parce que évidemment elle ne l'est pas pour tous les poissons, parce qu'il peut y avoir d'autres planètes qui vont contrebalancer, hein, donc soyez vraiment euh, euh, comment dire, attentifs, et si vous voyez que vous n'arrivez pas à garder le contrôle, eh bien aller voir quelqu'un de spécialisé. Troisième e décan dans votre horoscope de cette semaine ben, c'est toujours les Gémeaux hein, qui dominent euh, et le soleil atteint d'ailleurs le troisième e des camps des Gémeaux, donc euh, euh, vous aurez des objectifs qui seront disons plus euh, familiaux que professionnels, euh, peut-être même que vous n'aurez pas trop envie de travailler, que vous serez plus euh, dans la volonté de cocooner, euh, à moins que vous n'ayez la possibilité de travailler chez vous. Hein? Ça arrive maintenant de plus en plus euh, que les gens puissent travailler de chez eux, avec les, les moyens de communication euh, actuels, c'est euh, certainement beaucoup plus facile. Donc il est possible que vous soyez pour la semaine euh, chez vous, euh, et bon, alors ce sera évidemment très agréable parce que le poisson, il aime bien son chez-lui, il aime bien être chez-lui, il aime se sentir protégé, euh, euh, et par la famille, et par la maison en elle-même. Hein. Euh, mais bon, je vous conseille de quand même de mettre le nez dehors hein, de temps en temps, parce que bon, c'est le printemps, hein, après tout, bientôt l'été, donc il faut en profiter. Une bonne journée pour vous, c'est jeudi avec la Lune en Scorpion, donc euh, euh, je vous disais de mettre le nez dehors de temps en temps, hein, euh, et c'est précisément ce que vous pourrez faire jeudi et euh, aussi euh, vendredi, hein, Prochaine vidéo euh, parce que la lune sera en scorpion et que c'est votre secteur justement de voyage c'est celui qui vous permet de vous évader de changer de vous changer les idées euh, de changer de rythme aussi euh, de euh, bon c'est pas des vrais changements c'est simplement vous passez vous voyez d'un d'une ambiance à une autre, et l'ambiance avec la lune en scorpion ce jeudi sera une ambiance vraiment de euh, d'évasion, de... Ouais, bon, vous pouvez vous évader aussi à travers un film, à travers une lecture, vous voyez, il y, y a mille manières de s'évader, mais bon elles seront toutes bonnes, hein? pas de problème. Je serais ravie de vous retrouver la semaine prochaine!